Pourquoi et comment augmenter son taux vibratoire, son énergie vibratoire Bonjour à toi, alors on va d'abord voir pourquoi faire ça et puis après je te donnerai des astuces pour savoir comment le faire. Pourquoi le faire Eh bien tout simplement parce que on le sait, nous sommes formés de très peu de matière et de beaucoup d'énergie. Quelquefois même, quand on va dans la physique quantique, on sait que la matière euh, se transforme en vibration et réciproquement, Je simplifie beaucoup évidemment. Donc, augmenter son taux vibratoire, bah, c'est tout simplement euh, avoir la capacité à avoir plus la pêche, à être plus en forme. Euh, et ça, ça sert à plein de choses. Premièrement, à éviter la maladie, ou en tous les cas, quand on est malade, à guérir plus vite et mieux. Ça sert aussi à passer les épreuves de la vie de manière plus sereine, de manière plus apaisée, de manière plus rapide, n'ayant moins de difficultés à le faire. Ça sert à vivre une, une vie plus sereine, plus harmonieuse. Ça sert aussi à être plus magnétique. Et ça, c'est intéressant dans le cadre de la séduction, n'est-ce pas Mais pas que, parce qu'être plus magnétique, ça peut te servir, par exemple, dans ta vie pro pour, ne serait-ce que pour faire passer des idées. Être à, avoir une, de l'énergie avec une fréquence élevée, ça aide aussi à mieux connecter ton intuition, à mieux connecter euh, les autres plans de conscience, à mieux connecter euh, ton âme, ton enfant intérieur, à mieux comprendre ce que tu es venu faire quand tu t'es incarné sur cette fichue, planète et donc à être plus en connexion, en relation avec ta mission de vie, à donc in fine être plus aligné et donc in fine à vivre une vie plus harmonieuse et plus sereine. Donc tu vois, avoir une fréquence énergétique élevée, c'est finalement un cercle vertueux. Comment faire maintenant pour augmenter son taux vibratoire Déjà pour moi la première des choses à faire c'est d'éviter de le baisser. C'est plus simple après de le remonter quand tu as évité déjà de te euh, cisailler et de le baisser. Comment éviter de le baisser Eh bien, euh, déjà, tu peux euh, utiliser des protections énergétiques si tu en connais. J'en enseigne lors du premier degré de Reiki. Même si on n'a pas besoin de se protéger dans le Reiki, c'est important de savoir se protéger énergétiquement. Ensuite, ce que tu peux faire, et c'est la première chose qui me vient en tête quand on me demande comment augmenter ma fréquence vibratoire, eh bien c'est de méditer. Méditer, on pense parfois que c'est simplement une technique de relaxation. Non, méditer c'est bien d'autres choses, c'est accéder à d'autres plans de conscience, c'est accéder à d'autres vibrations, et méditer, c'est un excellent moyen, pas seulement de s'apaiser, même si c'est ça, mais aussi d'augmenter son taux vibratoire. Ensuite, ce à quoi je pense, hein, et qui est assez connu, euh, c'est de pratiquer la gratitude. Oui, on sait que la gratitude est une émotion avec une énergie très élevée, donc pratiquer la gratitude, c'est un bon moyen d'augmenter son taux énergétique. Tu peux le faire, par exemple, en faisant un cahier de gratitude, ça c'est un moyen classique, il en, est, il en existe d'autres, plus efficaces, même s'ils ne sont pas plus difficiles à faire, et un très simple à faire, c'est simplement de dire merci aux gens pour qui tu éprouves de la gratitude. Aux gens ou aux animaux d'ailleurs, hein, ça marche très bien. Essaye avec ton animal de compagnie, tu vas voir, c'est super. Ensuite, ce que tu peux faire <rire> si tu pratiques le Reiki, c'est de te faire des auto-traitements, des auto-soins de Reiki. On pense parfois qu'il faut faire un auto-traitement de Reiki pendant 21 jours après son premier degré de Reiki. C'est une réalité mais c'est une réalité qui permet de prendre l'habitude de faire son auto-traitement. Pour moi, l'autotraitement Reiki, c'est à vie et ça peut aller très vite puisque euh, j'enseigne un autotraitement dès le premier degré que j'appelle l'autotraitement express et qui prend 3 minutes chrono. Maintenant, si tu n'es pas initié au Reiki, tu peux quand même augmenter ta fréquence vibratoire de manière simple, encore une fois. Par exemple, en allant te connecter avec la nature alors te connecter dans, avec la nature ça peut être aller euh, marcher dans la campagne ça peut être aller en montagne devant de magnifiques paysages par exemple ça peut être aussi marcher au bord de la plage ou et, euh, aller en forêt aller en forêt c'est très très efficace pour se connecter avec la nature alors comment fais-tu si tu habites dans une grande ville où la forêt elle est un petit peu loin euh, ça a été mon cas pendant des années donc un moyen, ça peut être d'aller manger ton sandwich euh, euh, du déjeuner sous un grand arbre, dans un joli parc. Ça peut être aussi d'avoir quelques jardinières sur ta fenêtre, euh, par exemple pour cultiver tes fines herbes, que tu vas pouvoir manger ensuite. Parce que oui, la façon dont tu te nourris va aussi impacter sur euh, ton énergie, sur ta fréquence vibratoire. Mais pour en revenir à la forêt et aux arbres, il y a des techniques très efficace, on parle de sylvothérapie, il faut faire attention parce qu'il y a certains arbres sous lesquels il vaut mieux éviter de se mettre parce qu'ils te pompent ton, ton énergie et de manière très importante. Et je pense pas que au fromager en Amazonie, il y en a ici en Europe qui pompent l'énergie aussi. Donc on ne fait pas n'importe quoi sous n'importe quel arbre. Ensuite, éviter ce qui va te tirer vers le bas aussi autre chose pour éviter ce qui te tire vers le bas, je pense en particulier aux écrans. Euh, que ce soit des écrans de ce genre ou des écrans plus grands, euh, les écrans tirent vers le bas en termes d'énergie. Pas seulement euh, l'objet la, la, en tant que tel, même si l'objet en tant que tel te tire vers le bas, mais aussi tout ce qui est diffusé sur ces objets, et je pense en particulier aux fake news, euh, je pense en particulier aussi aux informations, surtout dans le monde en crise dans lequel on vit, euh, qui sont des énergies qui sont véhiculées, ce hein, sont des égrégores de peur et de colère qui sont véhiculées et qui vont euh, te tirer vers le bas. Donc pour ça, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il faut plus s'informer hein, ou plus utiliser les écrans, euh, la preuve, euh, je les utilise et je suis aussi assez présente sur les médias sociaux, mais il faut le faire avec précaution, il faut le faire encore une fois en te protégeant euh, des énergies négatives qui peuvent être véhiculées, et surtout, s'il te plaît, évite de manger en regardant les informations, parce que là, si les infos ne sont pas cool, et il n'y a pas beaucoup d'infos cool en ce moment, eh bien, tu manges les énergies des infos, et donc, tu te nourris de ces énergies négatives automatiquement, tu baisses ta fréquence vibratoire. Autre manière euh, d'augmenter sa fréquence vibratoire, c'est de respirer. <rire> oui, tu es peut-être en train de te dire que franchement, j'exagère, parce que respirer, si tu ne respires plus, bah, tu ne peux pas me regarder. Euh, oui, je suis d'accord avec toi. Mais il y a une manière de respirer et manière de respirer. Et si tu respires de manière automatique, ce qu'on fait tous à 99% de notre temps, bien ça, ça ne va pas te charger en énergie. Par contre, si tu respires de manière consciente, avec des respirations particulières, oui, là c'est extrêmement efficace pour te charger en énergie. Il y a par exemple une respiration euh, que j'enseigne au premier degré de Reiki, qui est une respiration très précieuse, puisqu'elle nous permet à nous enseignants de Reiki de nous connecter au plan divin, à des plans supérieurs, pour pouvoir transmettre le rituel d'initiation au Reiki. Donc tu vois, respirer, ce sont des respirations euh, qui peuvent être très efficaces et très efficientes, à condition euh, de savoir comment les, les pratiquer. Il ne s'agit pas seulement de respirer de manière automatique. Ensuite, il y a quelque chose qui est très efficace euh, pour augmenter son énergie. C'est la relation avec les autres. Mais pas n'importe quelle relation. La relation interpersonnelle qui est nourrissante, oui, qui te nourrit en énergie. On va éviter les relations toxiques. Et puis, il y a un truc... Euh, que moi je trouve très bien pour augmenter son énergie c'est de faire l'amour de pratiquer l'amour alors de pratiquer l'amour sur toutes ses formes mais aussi de faire l'amour physiquement quoi de mieux pour s'énergiser que de faire l'amour alors voilà tu sais comment pratiquer euh, et augmenter ta fréquence vibratoire autre chose euh, qui est très efficace c'est de désencombrer le lieu dans lequel on vit il y a des lieux énergétiques qui sont très positifs on parle de hauts lieux énergétiques, il y a des lieux énergétiques qui sont négatifs et qui vont te tirer vers le bas. Donc déjà, si tu désencombres, c'est pas mal. Après, si c'est vraiment un lieu négatif dans lequel tu vis, on parle de maison à cancer, de maison à mort, ou de choses comme ça, eh bien, on sait le, le nettoyer, on sait nettoyer ça avec le Reiki. Bon, il faut être troisième degré de Reiki pour se coltiner à des endroits très négatifs. Je pense aussi à des endroits de guerre, des endroits de violence, ou des endroits de ce genre. Après, il y a des endroits qui sont extrêmement positifs et qui sont des hauts lieux d'énergie qui, au contraire, vont te permettre d'augmenter ta fréquence vibratoire de manière simple, en y allant. En y allant, mais pas n'importe comment, parce que dans ces hauts lieux, il y a souvent des portails énergétiques qui sont des portails négatifs, qui ont plein d'utilités et dont il faut savoir se servir. Ces hauts lieux énergétiques, ça peut être des hauts lieux euh, naturels, je pense à un endroit que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sautrou-Cochon euh, en Guyane. Euh, C'est un endroit naturel qui est un haut lieu d'énergie extraordinaire. Et puis tu as des hauts lieux énergétiques qui ont été euh, utilisés par les hommes et par les femmes. Je pense par exemple à la cathédrale de Chartres, que tout le monde connaît, qui est un haut lieu énergétique. Après, euh, encore une fois, ça va t'en servir dans le détail. fais pas n'importe quoi avec les hauts lieux énergétiques tu pourrais euh, te retrouver avec des effets inverses de ceux que tu recherches. Autre chose euh, que tu peux, qui, qui va être très efficace, hein, c'est tout simplement de bien dormir. Oui, je sais, ce n'est pas toujours facile et tu as devant toi une ancienne insomniaque. J'ai été insomniaque pendant plus de 10 ans. Euh, je peux te dire que les astuces pour bien dormir, je les connais. D'ailleurs, je te les ai partagées dans un article dont tu trouveras le lien en dessous qui te donne plein d'astuces pour bien dormir de manière naturelle. Mais bien dormir, on l'oublie, c'est la première manière d'augmenter sa fréquence vibratoire, de se recharger en énergie, pas seulement physique, mais aussi euh, vibratoire. Et c'est très important. En plus, euh, tu le sais, quand on se lève euh, et qu'on a bien dormi, bah, on a plus la pêche. Donc c'est QFD, ça fonctionne. Alors, si tu veux plus de détails, je t'en mets en dessous. Tu vas trouver plein de liens qui vont te permettre d'aller plus loin dans cette pratique de l'augmentation de ta fréquence énergétique. Il y a encore des tas d'autres façons, mais tu trouveras tout ça en dessous. Et puis, tu le sais, je suis très curieuse. Si tu as envie de partager une de tes façons ou plusieurs de tes manières d'augmenter ton taux vibratoire en dessous, eh bien, bienvenue, les commentaires euh, te tendent les bras. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao